Si vous me suivez, vous le savez à présent, le stress est la première cause de surpoids. Une grande majorité des personnes que j'accompagne me disent « je ne comprends pas car de mon point de vue, je ne suis pas en stress ». Plus particulièrement, celles et ceux qui exercent des fonctions de direction ou de management disent « j'ai une grande résistance au stress » ou encore « le stress est pour moi un moteur ». Ce à quoi je réponds, je vous suggère de convaincre votre cerveau, car il n'a pas l'air de vous croire. Alors arrive cette question, comment je peux savoir que je suis en stress Cette question revient tellement souvent que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Bonjour, je suis Marie-Claude Avril, expert du stress et de la perte de poids durable sans régime par les neurosciences appliquées. Je suis la fondatrice de la reprogrammation neurocomportementale. Juste avant de vous partager tout cela, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner à ma chaîne YouTube, là, juste en dessous. Remettons les pendules à l'heure. C'est quoi le stress Vous avez sur ma chaîne YouTube un replay d'une conférence sur le stress. Je vais donc faire très court ici sur ce point. On va revenir à l'origine du stress des milliers d'années en arrière, au temps de la grotte. Le stress, c'est la survie en moins d'une demi-seconde. Les hommes allaient à la chasse et quand ils rencontraient une bête féroce, ils avaient une demi-seconde pour réagir et rester en vie. Serions-nous avec un enjeu de survie aujourd'hui face à ce qui nous stresse. Alors avec notre cerveau de l'évolution de l'homme, on va dire « mais non, bien sûr que non ». Eh bien, le cerveau qui pilote le stress, lui, il est resté dans la grotte. Pour lui, notre survie est en jeu. Finalement, le stress, qu'est-ce que c'est Eh bien, ce sont les réponses produites par le cerveau et par le corps pour faire face à une situation qui demande un effort d'adaptation, si infime soit-il. Dès que le cerveau perçoit qu'il va y avoir un effort d'adaptation, toutes les réactions en chaîne se produisent. Et parmi la réaction hormonale en chaîne, le cortisol, la fameuse hormone du stress, sera immanquablement produite. Le cortisol, il a des impacts délétères sur notre santé, risques cardiovasculaires, surpoids, obésité, diabète, baisse des défenses immunitaires. Donc si votre cerveau perçoit un effort d'adaptation, et je vous le disais juste avant, si infime soit-il, votre machine interne va générer entre autres du cortisol. Et que vous pensiez ne pas être en stress n'y changera rien. La machine générera du cortisol. Vous n'avez aucun contrôle sur cela. Regardons à présent les réactions induites par le stress. Nous avons quatre types de réactions. Physiologiques, cognitives, émotionnelles, comportementales. Regardons rapidement chacune de ces types de réactions si vous le voulez bien. Les réactions physiologiques, eh bien, le rythme cardiaque, la pression sanguine, le rythme de respiration, la transpiration. Pour certains, l'envie d'uriner, mais aussi toutes les tensions musculaires, toutes les manifestations corporelles, maux de tête, maux de ventre, maux d'estomac, aussi les problèmes de peau par exemple. On commence à toucher le psychosomatique hein, quand on arrive sur ce type de réaction. Si vous avez l'un de ces désagréments, aucun doute, vous êtes en stress. Deuxièmement, les réactions cognitives, elles impactent le cerveau. On a les pensées négatives, on a toutes les situations dans lesquelles on se retrouve à dire « oh là là, c'est difficile de ceci, de cela ». Il y en a même certains qui vont aller jusque dans les scénarios catastrophes, prévoir le pire, même s'il y a peu de chances que ça arrive. C'est aussi des prises de décision qui deviennent un petit peu plus difficiles, parce que on a une perception faussée de la situation. Le grain de sable devient la montagne à franchir. D'un seul coup, un escalier de 10 marches, c'est comme s'il se transformait, qu'il n'avait plus qu'une seule marche. Comment je vais faire même si cette situation est en réalité familière. Mais c'est aussi les trous de mémoire, les problèmes de concentration ou encore le sommeil perturbé. Que ce soit l'endormissement, hein, je n'arrive pas à m'endormir, ben en mode cerveau il faut que je garde la maîtrise pour ma survie parce qu'elle est en jeu. Ou bien je m'endors et je me réveille et ça y est, là ça cogite. En mode cerveau, il faut que je garde le contrôle, ma survie est en jeu. Nous sommes là dans les réactions cognitives du stress. C'est une autre façon de reconnaître que vous êtes en stress. Parmi ce que je viens de vous mentionner, je vous invite à relever vos symptômes. Troisième type de réaction, les réactions émotionnelles. Qu'est-ce que nous avons derrière ça eh bien, les peurs, l'anxiété, l'hypervigilance, les angoisses, mais aussi la colère, l'irritabilité, l'impatience, l'agacement ou encore l'accumulation des tracas et des frustrations au quotidien. Nous sommes là, dans les réactions émotionnelles face au stress. Alors, sachez que 5 minutes de colère est équivalent à 4 heures de cortisol. Vous mettrez 4 heures à l'éliminer. Identifiez-vous ces réactions dans votre quotidien ou continuez-vous à dire que vous n'êtes pas stressé. Et puis, il y a toutes les réactions comportementales en lien avec la nourriture, en lien avec l'alcool, le tabac, les médicaments, toute forme d'addiction, y compris celle de rester accroché au jeux ou aux emails sur son téléphone. D'où viennent ces comportements selon vous Une mauvaise habitude Si c'est votre réponse, désolé de vous annoncer que votre cerveau est en mode stress. Alors finalement, derrière ce mot générique est devenu banal dans notre langage, se cache une grande diversité de situations et de réactions. Il y a ceux qui parlent de stress pour un oui, pour un non. Ouais, ça me stresse, je suis en stress. Et qui n'en font rien. Il y a ceux qui disent, mais je suis pas du tout stressé, Non, non. Et qui ne savouent pas leur comportement inadapté. Ne serait-ce que par leur agacement au quotidien. Ne serait-ce que par l'impossibilité de décrocher des jeux, des réseaux sociaux, des emails. Mais quelle que soit la catégorie dans laquelle vous vous retrouvez, sachez que 85% des personnes sont en mode survie et elles trouvent ça normal. Que faire quand le stress est là? Eh bien, parmi toutes les techniques de gestion du stress qui sont aujourd'hui à portée de main, ou plutôt à portée de clic, si vous ne deviez en retenir qu'une seule, ma recommandation, c'est la cohérence cardiaque. Pourquoi C'est la seule respiration qui modulera votre cortisol. Oui, la seule. Les autres respirations vous permettront de redescendre en pression sur le moment, et c'est déjà ça. Mais si vous voulez agir sur votre cortisol, alors choisissez la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une pratique personnelle de la gestion du stress et des émotions qui entraîne de nombreux bienfaits sur la santé physique, mentale et émotionnelle. La cohérence cardiaque permet d'apprendre à contrôler sa respiration afin de réguler son stress et son anxiété. Avec ses 70 000 neurones, le cœur communique directement avec le cerveau. En agissant sur notre rythme cardiaque, via des exercices de respiration, nous avons la possibilité d'envoyer des messages positifs au cerveau. En pratique, trois Fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes pour obtenir des résultats. Ces trois chiffres ont une raison physiologique. Vous entendrez parler du 365. Trois fois par jour, car les effets bénéfiques de la pratique ne persistent que quelques heures, entre 3 et 6 heures grand maximum. Une durée moyenne de 4 heures entre chaque pratique est donc recommandée. L'effet principal de la cohérence cardiaque est l'équilibrage et la modulation du cortisol, la fameuse hormone du stress. La séance du lever, au moment où la sécrétion du cortisol se met en marche, est importante. Effectuez la deuxième séance 4 heures plus tard, afin d'atténuer les événements survenus dans la matinée. La troisième séance, en milieu ou en fin d'après-midi, est tout aussi importante que celle du matin parce qu'elle prépare à la soirée. Et pour les plus motivés, ajoutez une séance avant d'aller dormir. 6 respirations par minute, car c'est la respiration à la fréquence de résonance des systèmes cœur-poumons qui permet une augmentation optimale de l'amplitude de la variabilité cardiaque. 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration, en adoptant une inspiration abdominale, par le nez et en expirant par la bouche. Vous trouverez bon nombre d'applications sur smartphone qui vous guident sur le rythme de respiration. Vous avez vraiment tout à disposition pour le faire. Il se peut au début que vous ayez du mal à adopter le rythme de 5 respirations par minute. Plus vous avez du mal à le faire, plus vous en avez besoin. Qu'importe, persévérez et vous y parviendrez rapidement. Pour conclure. Si vous vous posez la question de savoir si vous êtes en mode stress ou pas, repérez ce qui vous stresse dans les quatre types de réactions au stress et vous aurez la réponse. Réaction physiologique ou cognitive ou émotionnel ou comportemental. Chaque fois que vous avez une réaction de ce type, soyez assuré que votre cerveau est passé en mode stress. Et comme vous n'avez absolument aucun contrôle sur votre système physiologique, ni même sur votre système hormonal, soyez aussi assuré que vous produisez entre autres le cortisol. Pratiquez la cohérence cardiaque, c'est la seule respiration qui vous permettra d'agir sur le cortisol, parce que stress égale cortisol. Le stress nous tue. Le stress nous fait prendre du poids, le stress nous maintient en surpoids. Et puis j'ai envie d'ajouter ceci. Arrêtez de dire que vous êtes stressé parce que cela ne vous aidera pas. L'autosujestion est très puissante, bien plus que vous ne l'imaginez. Si vous vous répétez tout le temps que vous êtes stressé, cela ne fera qu'augmenter votre niveau de stress. La solution Le reconnaître et agir. Maintenant, si vous voulez inverser la tendance et faire de votre stress une source de performance et non une source de prise de poids, si vous voulez inverser la mécanique de stress, j'explique en conférence la méthode pour reprendre le contrôle et se libérer des poids du stress. Si vous n'avez jamais assisté à l'une de mes conférences, eh bien je vous invite à vous inscrire avec le lien que vous trouverez là juste en dessous de la vidéo. Ce que vous allez y apprendre, non seulement va démonter toutes vos croyances sur la perte de poids, mais va aussi vous ouvrir des perspectives pour résoudre votre problème une bonne fois pour toutes. Je vous dis à très vite, soit en conférence, soit dans une prochaine vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, merci de le liker et de le partager. A bientôt